Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, nous allons vous présenter les différents outils que vous allez pouvoir utiliser pour mener à bien vos recherches. Donc pour accéder à Europress, rendez-vous sur le site de Sorbonne Université, sorbonne-université.fr. Une fois sur le site, vous cliquez sur l'onglet Formation, tout en haut, et vous cliquez ensuite sur la Bibliothèque de Sorbonne Université. Une fois là, vous scrollez vers le bas, et vous tombez sur notre catalogue. Là, vous pouvez chercher vos mots clés directement dans la barre ou cliquer sur le nouveau catalogue pour y aller directement. Ici, vous allez avoir un onglet tout en haut appelé « Base de données ». Et là, vous pouvez chercher le nom de votre base de données, donc par exemple, ici, « Europress ». Et là, je vais cliquer sur « Europress », ici, dans « Consulter en ligne ». Et voilà, vous pouvez maintenant consulter la presse pour votre intérêt personnel ou consulter l'actualité autour de votre sujet. Si vous voulez un bon point de départ pour chercher un livre, un manuel, un article, une thèse, vous pouvez consulter notre catalogue qui va chercher dans les rayons des BU de Sorbonne Université, mais aussi dans nos bases de données. Attention, il vaut toujours mieux aller chercher directement dans les bases qui vous intéressent dans un second temps, parce que votre recherche sera toujours plus complète comme ça. Donc, vous pouvez aller sur notre catalogue, dans Recherche simple, et là, vous tapez vos mots-clés. Nous, par exemple, on va chercher des documents sur la conquête spatiale. Alors, vous allez voir, il y a pas mal de résultats, trop même. Et le but maintenant, ça va être de restreindre tout ça grâce au filtre que vous voyez à gauche. La première chose que je vous conseille de faire, c'est de cliquer soit sur En rayon, soit sur En ligne selon si vous cherchez un livre en vrai de vrai dans le rayon de la BU ou si vous êtes chez vous. Le filtre type de ressources, lui, peut euh, vous permettre de trier selon le type de document que vous recherchez. Donc des articles, des livres, des thèses, etc. Vous pouvez aussi restreindre par date de publication. Mettons que vous ne voulez pas des choses trop anciennes qui seraient en fait complètement datées pour votre recherche. Donc euh, admettons qu'on va chercher quelque chose qui court de 2018 à aujourd'hui, en 2021. Et voilà. Ensuite, ce qui pourrait être intéressant pour vous comme filtre, c'est la recherche par bibliothèque. Parce que, par exemple, si vous êtes sur le site de client cours, vous n'allez peut-être pas vous amuser à aller à son pour trouver un document. Donc, tout simplement, vous cliquez sur Bibliothèque et vous cliquez sur le site qui vous intéresse. Et voilà, le tour est joué Nous allons maintenant vous présenter Kern, une base de données incontournable en sciences humaines et sociales. Attention à bien accéder à Kern à partir de notre catalogue dans Base de données. Si vous tapez Kern sur votre moteur de recherche pour y aller, vous aboutirez sur le même site, mais vous n'aurez pas accès au contenu. Donc, je vais taper Kern dans Base de données et je peux cliquer sur n'importe lequel, car tous les liens me renvoient à Kerninfo. Là, je vois que dans Connexion, j'ai bien accès via Sorbonne Université. Sur la page d'accueil, vous pouvez taper vos mots-clés dans la barre de recherche. Par exemple, je vais faire une recherche sur le féminisme. Tout d'abord, je peux restreindre par « test intégral accessible » si je veux être sûr de pouvoir lire le texte en ligne. Ensuite, je peux filtrer par type de publication. Si vous souhaitez consulter des ouvrages courts et synthétiques sur un sujet, trier par « que sais-je repère » ici. Par exemple, là, nous avons un que sais sur le féminisme et un repère de la découverte sur l'histoire du féminisme. Vous pouvez aussi filtrer par titre de revue et évidemment par date. Par exemple, si je veux des ouvrages récents sur le sujet, je vais cliquer sur « année de parution », ces trois dernières années, par exemple. Et au lieu du tri par pertinence, qui se fait par défaut, je peux trier par date de parution. Alors voilà. Vous savez comment filtrer vos résultats. Maintenant, il est temps de regarder un peu ce que Kern vous propose. Je vois qu'il me propose déjà des revues. Euh, J'ai le nom de la revue, euh, la date et le numéro. Je peux consulter les articles ou les télécharger sous format PDF. Attention, c'est pas toujours possible. Il y a aussi, bien sûr, des ouvrages. Et de même, vous pouvez les consulter. Ici, par exemple, on ne me propose pas de le télécharger sous format PDF, mais juste de le consulter en ligne. Autre cas de figure, vous êtes en sciences et vous partez à la recherche de littérature académique, c'est-à-dire d'articles qui ont été rédigés par des chercheurs. Pour cela, on va se rendre sur l'onglet base de données, de nouveau, et on va chercher la base Web of Science, qui est une base de données d'articles de sciences expérimentales. En arrivant sur la page d'accueil du Wave of Science, vous pouvez lancer une recherche simple en tapant des mots-clés dans la barre de recherche. Sur la page des résultats, on trouve des éléments que vous allez retrouver sur à peu près toutes les pages de résultats de toutes les bases de données. L'architecture est toujours très similaire d'une base à l'autre. Vous allez avoir dans un coin le nombre de résultats obtenus pour votre recherche. Là, on en a 11 000. En haut de la colonne des résultats, vous allez avoir des outils pour trier les résultats le plus souvent par date ou par pertinence, ici. Et le plus souvent, dans une colonne sur la gauche ou la droite, vous allez avoir accès à des outils qui vont vous permettre de filtrer les résultats, comme euh, la date, ici, le type de document, les disciplines, les auteurs, etc. Un des filtres les plus intéressants, c'est le type de document auquel vous voulez accéder. Ici, on va regarder un peu les options qui nous sont proposées en termes de type de document. Et on voit qu'on a accès à des articles, à des livres et à des types particuliers d'articles scientifiques, les reviews. Les reviews, c'est des synthèses bibliographiques écrites par les chercheurs et qui sont un très bon outil pour démarrer une recherche puisque vous allez y trouver énormément d'informations et une grande bibliographie qui va vous permettre de retrouver les sources de ces différentes informations et donc d'avoir un panorama déjà très complet sur un sujet avant de commencer une recherche plus approfondie. Maintenant que l'on a trié et filtré nos résultats, on va pouvoir aller regarder un petit peu plus en détail et aller sélectionner les articles que l'on veut réellement lire et consulter pour notre travail de recherche documentaire. Vous avez dans la colonne de résultats déjà quelques informations que vous allez retrouver très souvent. Le titre de l'article, hein, la liste des auteurs, le nom du journal ou de la revue, dans laquelle ça a été publié. Lorsque vous cliquez sur le titre de l'article, vous allez accéder à la notice bibliographique du document qui va vous donner notamment l'abstract, le résumé de l'article, ce qui va vous permettre d'identifier si l'article est vraiment pertinent ou non pour votre travail. Et lorsque vous avez identifié un article que vous voulez véritablement lire dans sa version complète, pour accéder au PDF de l'article, il faut cliquer sur les liens au-dessus. Parfois, il vous faudra cliquer sur Context Sensitive Links, qui vous renverra vers notre catalogue et vous demandera de vous identifier, ou il faudra cliquer sur Free Full Text from Publisher, qui nous mène sur le site de l'éditeur. À partir de là, je peux consulter le texte de l'article en ligne, et parfois même télécharger le PDF de l'article, ici. Attention, ce n'est pas toujours possible de lire l'article complet ou de le télécharger, mais en aucun cas, vous ne devez payer un article. Et voilà, vous en savez maintenant un peu plus sur quelques bases de données qui vous seront utiles, mais sachez que lorsque vous cliquez sur Base de données, vous pouvez ensuite trier par pôle, lettres, médecine ou sciences, et ensuite consulter les bases de données qui sont les plus pertinentes pour votre discipline.